Ah. J'ai compris, on va aller en haut, en... ok. J'ai eu trop peur en disant. Oh non, yo! Bon. Encore une erreur fatale. Fatale, c'est un truc bizarre. Évidemment, je suis un panneau maintenant. C'est pas grave. Ah ouais. Faut pas que ce soit des fatales erreurs. Oh. Quoi Pardon là oh. <rire> Il repop à chaque fois, ouais, c'est moi là. Non, c'est bon. Pour... Oh euh, non, mais t'es plus un oh. Zumba. <rire> C'était le Goomba le plus large, la puissance de notre armée. Ah bah oui, c'est clair, poseur là, le joueur est plus en tête. Le plus résistant surtout. Parce que puissant, ouais. Une deuxième étoile en... En 7 minutes, je... là je crois. C'est nouveau, c'est marqué. Non elle a fait détour. Trop bizarre. La caméra a fait beaucoup de détours et ça c'est étrange. Il y a pas de casquette. En enfin, fantôme casquette. Ah mais du coup j'ai plus. <rire> ah ouais d'accord ok. Bon, bon je peux quitter la casquette. C'est des beaux casquettes qui te one shot en fait, monde encore un, hein. rare c'est des panneaux de invisibles mais... oh, je pense que je peux dépouiller tout seul ok je de l'énergie en point de vue tout seul ça veut dire que je, dois faire... je vais vous faire de l'énergie en résistant mieux que okay. si je peux m'en faire un bon bon bon moi déjà pas pour ouf non mais des fois ça, la téléportation, ça risque de planter une... j'ai trop peur qu'on devait bon je perds plus les points de vie je crois que le niveau qui crasse le plus c'est le niveau de... je suis pas mort je crois que le niveau qui crache le plus c'est le niveau de neige J'ai évité de faire des sauts parce que regardez moi ça va y vol ah non c'est bon Juste en faisant un long jump Et moi ouais, je suis mort peux... parce que je pouvais pas faire le Bah oh, je sais pas Quoi What, <rire> What euh. Marie Limbo Formel. Mais ça le truc Limbo c'est un petit con en fait. Bon Pourquoi je peux pas aller à gauche À la droite. je suis bloqué de... Oh, je suis bloqué de... ouais. dans mon trompeur Là, dans là je glisse en <rire> fait, Mario, je... On est sur la... On patine, sur la glace Ah, c'est patine parce que on patine à l'envers. Ok. What euh non je l'ai pas ouvert ça, c'est pas possible. Mais là il n'y a plus la caisse là. Oh. Il y a plein de trucs bizarres une... Bizarre. Ah non, ça fait des.. Enfin... Mario, oh, regardez en haut là. Okay. The... Ah mais je peux pas aller chercher les doigts qui, qui j'ai ouverts sans être ouvert. Je tranquillement et là je truc se casse tout seul. Bon moi, j'ai moi, rien fait. Oui mais Bon, bah, je Ok. Ah peut-être quoi que... Bon, ouais, je viens de... On y normal, je reviens géant n'importe quoi. Et un peu je suis sorti à être géant, je reviens gros, géant. En faisant des longs jumps, je fais des sauts de mal. Je fais des sauts c'est raison. Ah, ça y est, c'est fini. La caméra, elle est... C'est pas vous, c'est pas moi qui a eu un effet de caméra bizarre. Et le pas De Donc quoi c'est pas je suis en plus. Ah non, c'est difficile. J'ai trop peur en utilisant ce truc Parce que j'ai vu des streamings sur ce jeu, cette version-là, exactement cette version-là, et ça a planté, ben ils ont pris le Là j'ai mis une caravane, et tout est fait en, en seconde, là je vois. Il fait métal, il fait marée euh, volant il fait sans casquette, il fait. Euh... Je suis bloqué. <rire> Viens vous choper, bah ben, oui, j'ai plus de casquettes. Ouais. Euh. Ok, bon. Moi. Je trébuche à chaque fois, que je tombe, d'accord. Bon, moi Non, mais... quoi C'est quoi pour ça <rire> Pourquoi il. Mais pourquoi pas maintenant, j'ai évoqué la casquette TV. C'est pas cette façon de voler Mario C'est quoi ça non, mario ça, ça <rire> ah j'adore le perso ah c'est la misère ok ok ok le jeu veut m'aider à monter là-haut je sais si je suis au dessus ah ouais et vous libérez ma casquette j'ai pas casquette, ai... Ai de casquette j'ai écrasé une boomba elle me fait mal en même temps ah je ramasse la pièce parce que j'ai besoin de moi ah, aïe elle fait calme Bravo, je vais apporter It's me Mario le, le jeu plante, super merde je suis couvé en ah, oui. temps on vit on prend la vit putain on a que deux étoiles là on a que deux étoiles ouais j'ai réfléchi un peu ouais je fais mon front Torres du coup euh... ok <rire> ok <rire> du coup ils m'ont pas mis Ah oh, ouais il y a eu des panneaux de casquettes qui bougeaient pas de tout c'est quoi ça va une étoile là C'est l'étoile du mur J'ai l'impression que toutes les étoiles là elles sont les appartements de balader. Ah lui l'étoile là je veux la là Oh non oh non, c'est un camion, là. Il ne prend plus rien, là. Wow. C'est fait spray parce que les mouvements Mario ils étaient bizarres. Parce qu'ils ont fait Zaki Oscillation a fait sauter Mario, du coup, là. Ils ont enlevé le machin, là. Okay, marion attend chanter la musique c'est beau oh, je moi je m'entends pas très bien ok il y a plus d'eau ok je ferme les bonnes vues oh, ça se elle ne bouge plus les étoiles c'est bizarre ça par contre les toits qui bougeaient, marie qui devient grand et comme ça je vois moins bien les étoiles je sais pas si vous avez vu Bon, sans une étoile. Je oui, j'ai même pas sur regarder l'étoile 3 donc c'est je, je plante. Euh... Ok, c'est bizarre. Mais de toute façon, il y en a plein de trucs euh, de bizarres. Autant Mario là c'est. Il fait des voix de bizarres. Aïe. Et un, Hop là tu fais ça, grand pomme grand pomme. et grand pomme. Et voilà C'est là qu'ils disent, ouais, t'as trois étoiles, tu peux aller garder à ton étoile. On va continuer à aller ramasser des étoiles là-dedans. Je... Ah c'est bon, ça, ça, ça, ça gardait les deux étoiles en même temps. Il faut bloquer ça. Saint Mario, il y a bien de le faire. Ah ok. C'est cool, là. Hein, on a déjà du plat, quoi. C'est marrant, là, on a des nouveaux effets, donc c'est cool. 3.0 pourtant enfin, c'est plus ancienne version déjà vu, je 3 défis il n'y a pas des choses c'est pas des défis pour que je le c'est juste des défis visuels il y a bien les défis visuels Moi j'ai dit 4, mais non, j'ai dit 3. Non, on regarde en bas. Oh, purée. Ah, ouais, sale tête. Hein. <rire> ah, c'était magique. Oh ah, là là, au moment j'ai dit, bah, euh, sale tête. Euh, y... Ah, bah ouais, sale tête là, hein, effectivement. C'est. Oh mon regardez pas loin. Euh, magnifique oui, c'est bon oh, ah Mario sur la lune Seulement quand il fait des longs jobs t'as vu à mettre Mario sur la lune mais seulement quand il fait des longs jobs je, bon, ah, je, de oh, je vois pas de monde dans Mario qui s'est fait ça à cause de la finition donc ouais oh tu vois ça fait un peu de chou oh ouais c'est pratique ça va on n'a pas ici hein. Avec les deux, okay. Si quelqu'un a rêvé de jouer à Mars 64, c'est bon je remonte là. <rire> N'importe quoi. C'est quoi là Les pièces rouges. Moi je remonte vous... là, tu sais. Ok. Ah non, ça avez pas le droit de faire ça. <rire> ah bon voilà si si ont le droit. Oh non Oh non le quoi Ils m'ont fait perdre vie. vies Ah non pas moi Vous pouvez le refaire comme ça j'ai moins 1 Comme ça et du coup j'ai plus 1 fil. Ça compliqué de sortir Ça, Parce que je suis obligé de... Ok, Marie-La-Talé, Oh non, je suis obligé de rester dans cette salle Ça, on je vois la on Non, mais ça, eu, je vois rien du tout. Ah, mais on est mort. Oh, bah bon, là, je suis pire. Oh non, ça l'a refait. Qu'est-ce qu'elle fait avec elle, là Il va dans le sol, Oh la caméra... Ouais voilà, j'ai zoomé, il, il, a, il a fait sauter Mario, du coup les comptes sont pas normaux. C'est bizarre les comprendre Je vais y arriver, ne t'inquiète pas, je vais y arriver, je crois. Ok. Ah, je crois que je vais y arriver. Hein. Je zoomerai plus tard. Ah, ouais. mmh. Que les contrôles sont bizarres sont, sont inversés du coup je l'avais dit que j'allais réussir ok c'est parti donc on recommence ça avec euh, des, des beaux casquettes et c'est moi tranquille. j'ai dans le vide. Y'a un peu de casquette. bon, yeah. Moi, excusez-moi, euh, avec cette zone, je ne mangerai pas. Euh, parce que oui, on mange de... Ah, c'est là je l'ai vu, Le bon, panneau est invisible, mais je peux rien faire avec, on peut le taper, ni le lire. Donc, bien sûr, ah, j'ai sauté sur la plante et ça m'a fait décoller dans les airs. Qu'est-ce que c'est que ça Ouais, je suis une carapace, du coup je veux pas avoir de dégâts de chute, Eh non. non. Le jeu il a dit, ah non, pas de dégâts de chute pour toi. Donc je vais éviter de rebondir sur les ennemis. Le qui joue... What? Je l'ai débloqué. What? Je suis bloqué. Slothlock. t'as de sloth bloqué. Ouh, il a un cube sur la tête. bon il vole <rire> Ça c'est bizarre par contre. Euh... J'avais un cube sur la tête, mais il a disparu euh, rapidement. Donc l'équipe peut faire des tombes maintenant c est... C est une grosse... il m'a écrasé mais j'ai rien vu. mais je suis bloqué <rire> allez allez il m'a vraiment écrasé là pourquoi si ça lag il faut ah non ça la lag hein. je veux pas savoir pourquoi hein. tant je me sens pas pourquoi C'est l'autre qui a ces qui doivent pas de dinguer là, il n'y a pas de moi il prend plus pour un truc? Ah, il est revenu à sa taille. À sa place, est sa taille. il est ah, revenu à sa place, donc c'est cool. Ah bon. Comment Merde. Ah. Ouais c'est comme ça qu'on monte en fait. Je suis en métal. Pour faire c'est bon. pas ouais, comme ça. Il mais... n'y ouais, ouais. a plus de machin pour nous monter. Ouais, J'ai quand même réussi. Ça voir que okay. je juste la caméra. il j'étais dans l'autre. Oui, c'est vrai. Voilà. Bon, je vais aller dans d'autres niveaux, c'est bon. Ah, hein, je suis en train de monter. Hum. Bon, Allez, on va aller dans la neige, vu qu'il y a un niveau qui plante. Va faire, On a eu deux plantages encore Même pas dans la neige Ok, donc j'ai pris le pingouin Et donc le jeu pense okay, C'est pas, pas, pas le pingouin C'est un J'ai enfin, dit un peu... non, oh, ouais, ouais, non, ouais, Je pense pas beaucoup d'étoiles mais je m'amuse quand même des pas de carapace, il n'y a, a pas de carapace ici. Non, il n'y a pas de carapace ici. Arrêtez de me tuer par contre. Faut vous plaît, arrêtez de me tuer. Il n'y a qu'un faire à l'aise, n'importe quoi. Je vais m'ouvrir, regardez y je suis pas mal de la Je vais pas aller vers le fin de mois, c'est pour que je replante. Ok. Aucune marée, aucune. Je dirais que je suis mort. Au final, j'étais mort j'avais plus de barre Ah oh non, mais arrêtez là, vous me tuez Et un nouveau effet ah oh, ou bon, bon, sont... l'arbre il m'a tué c'était pas l'arbre c'était plus qu'est ça bon c'est pas le jeu planta pas ici mais non c'est ça l'arbre il m'a tué l'arbre il m'a tué ça c'est un peu de ça, bah, ça bien faire. Nous, là, son... il y a un dit que les armes sont gentilles on va se tromper cher sujet il a fait exploser il y avait une bombe non non ah bah un ça veut bien faire le glaçon il y a eu une banane il a une... réglé et là, il a juste eu mort il n'y a plus de jus Juste pour te tuer. Tu peux pas reculer là Aïe Non, ouais oui, bah.. <rire> Fallait pas le demander hein Fallait pas le demander. Hein. Si tu peux. Tu peux pas reculer là Bah c'est regarde <rire> euh, non. non mais non mais c'est ça en fait, les arbres ils me tuent en fait. A chaque arbre il y a une grenade dedans. Je peux faire des trucs comme ça. Il aussi une... ah non, c'est un seul arbre qui tue. Je c'est de tuer. Ouais, on va essayer ça aussi. On va alterner entre les deux. C'est pas grave. Si, Il... le carapace On va bon, voir. Bon. Est-ce que c'est parce que je voyais rien ou c'est le carapace qui va tuer C'est que je ne peux pas faire de long jump. Choix. si je fais un long jump, regardez ça. Mmh. En plus, je vole, oh. alors. Pas la peine de faire un long jump, si je vole. C'est l'effet long jump qui vole. <rire> oh. Ok, premier goober, c'est bien. Oh non. <rire> Je où là, là, là, là, là, là, là, là Je suis sur la Pourquoi ah ouais, Je vais carrément. Pourquoi j'ai volé en faisant de... pour vous pour... Pourquoi pour je plus rien Je vais faire autre de marée. Je vais ah. okay. bon, pas un pour la Je un bon plan il rien à t'avoir dans le plan en fait. Non, du tout, c'est un plan. par contre, il fait planter ça <rire> que je me pose la question. Pourtant, Mario, pose le un... moment, il peut prendre un. Pour enfin, faire un autre saut, mais ce moi je me dis. Et, et Mario peut prendre un bloc. Donc, peut-être C'est Il bon. n'y a rien de plus étrange que mourir. Non, sérieux, c'est étrange. Je peux pas faire de copier en fait. Alors non. En fait, Mario. Mario quand tu quand tu nous les en fait. Bon, pas étoile, non. Ok. Il y a plus d'effet que sur la trois non. dans le 3.0 on n'a pas eu les armes explosives on a que... Ah, on a été des... en boucle, on a aussi mais un peu moins, on a encore des nouveaux effets à des découvrir Il y en a beaucoup plus d'effets que dans les nouvelles versions, mais c'est pas Peut-être simplement ça c'est la dernière version de Chaos et déchiré. Je vais mettre la carrière, elle est déjà... ah, comme ça. Ça va faire pour des jeux les vœux. Je crois que d'un dans... c'est pareil, en fait. Ouais, bon, bon, vous... bon, Ouais. On va, On va voir c'est plus, reviens dans caméra C'est tout ce que je te demande Je choses, pas le encore Même ça, c'est même pas le droit Je suis en caméra Mario la caméra zoomé tu sais fait bon, ça je peux pas sauter en euh, glissant ça le nouveau effet ah non normal faudra avoir un des en fait ma limite d'étoiles c'est 5 en fait quand tu dis gros mario ça veut dire oui ça veut dire oui, parce que la porte ne peut pas me laisser passer. Non, non, j'ai senti, vu que j'ai fait deux saut des zombies. Ah non, ça, ça c'est le saut quand tu parles à Yoshi. C'est le saut des 120 étoiles, on va dire. Il passe à étoiles, là, ah c'est bon, c'est je... plutôt normal. Ah je peux plus faire du long jump, je vous tue là la place, c'est bon. Si long jump, il est en arrière. Je peux les tuer. Je sais pas si je l'ai tué. J'ai repris un bruit. Casque casquette Casquette. Non, c'est encore la carapace qui m'a tué. C'est un merde. Un pas un cousin. Un Je Un chocolat. Un chocolat. Je chocolat. Un chocolat. coucher, je Un chocolat. Un chocolat. je chocolat. Un chocolat. Un chocolat. ça chocolat. Un chocolat. Un chocolat. Un Un chocolat. Un chocolat. Un chocolat. Un Un J'aimerais bien faire cette étoile, à, à pas la, la, la, la loyale parce que c'est que je l'appelle la, la, la loyale, j'aimerais bien non, en faire une étoile sur ce niveau, non le but a dit, 5 étoiles c'est le maximum que tu puisses faire, j'aurais bien en train de chanter la musique, c'est magnifique, plus l'honneur de faire apparaître des étoiles je peux moi la récupérer ouah wow, enfin une belle étoile en fait là c'est un bataille euh, moins contre lui moins contre le jeu ben, en fait non pas ça de rien ok pas crash. On est à 37 minutes. Mmh, 37 minutes. Outrome. Ouais. Oh, non, minutes. 31. minutes. Euh c'est quoi cool, ça <rire> Ok, un panneau géant. Je vais essayer de faire une autre étoile, ouais, un vais pouvoir voir en bas en deux, mais... Ah non, mais ici, t'as le droit, elle est uniquement Incroyable. Pourquoi j'ai attiré de le de... côté quand je marche Vraiment, Bizarre. on On va accélérer. C'est dans cette version. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh non Oh non Vous savez, qu'est-ce qui se passe là Allez, s'il vous plaît Non Laissez-moi en paix, laissez-moi tranquille je sais pas moi Non, laissez-moi tout ça, s'il vous plaît Non C'est nerveux comme mire, c'est ce truc là-bas Ok, je vais pas savoir, c'est... le Bon, bon, bon. bon. Ouais, pourquoi il y a des excuses j'ai une vie. Je pense, euh, Je vais me... mourir, je sens. Je, je vois rien. Le chat en fait. Qu'est-ce qui se passe pas J'aime pas trop C'est bon. Aïe, il va pas se jouer, oui, pour eux, suis... Ok, c'est bon. Ah, ok, même pour eux. Attends, non, non, non, non. Du coup, il n'y a plus d'étoiles à sa place, du coup. Mais je regarde. Il n'y a pas une étoile à côté de moi, par exemple. Oh. Okay. Non, Ok... quest ça, que c'est non, non, non, C'est non, non, non, non, non, non, non, non, non, Les bobins bah, ils sont restés là. J'ai plus une machin, j'ai rien reçu. Mais moi tu veux gros bobou. Tu veux se faire arriver les sons Bah oui, évidemment. Pas de canne. Pas de canne. Ah, il est pas ouvert. Mal Bah, c'est fini, il est en jeu, mais pas Ok ok je peux vous bloquer dans 30 secondes regardez oh, que j'explose un ici est incroyable ah il m'a pas donné une pièce pour toi hein. j'étais déjà exposé avec tous mes victimes je vais mourir je vais mourir enfin bonbon bon, bon. Je faire les coups de pied. Euh... Non viens. je suis mort tout seul. J'aime bien mourir tout seul, mais là ça, ça fait un peu trop là tu vois. Non. Non, je m'en fous. Oh, bon. Qu'est-ce qui se passe? et je n'arrive plus à rien à faire tu me rends goût. on a eu que deux game over en même temps on a eu des crashs en fait c'est pour ça qu'on a pas eu des game over plus souvent a beaucoup plus de crashs que les game over en rouge un autre bloc qui se prend pour un compte. voilà un... ou qui a des problèmes légalement oui. Ok. Ah non, le bloc a disparu. Ah non, il est là. Ah, du coup, quand ils font des chompes, des blocs comme ça. Quand, quand ces blocs ils font des trompes. J'ai des blocs en fait, ils vont regarder. Donc là j'ai débloqué la casquette et l'éducation qui s'en va débloquer. Oh oui Attends. Mark bien chanté. Ok. Ouais, on voit une caméra, On voit sur le côté. Et ne pas glisser comme ça. Oui voilà, parce que correct, on voit tout. Déjà <rire> je pas... <rire> voilà. il veut pas. Déjà il m'attire par là. Il veut pas qu'il aille là Pourquoi magnifique. je suis mort quand je prends moi je suis pas censé mourir hein, pas censé mourir c'est quoi ça, le coup, ça. <rire> il, il fait ça Mario quand même. ok ah il se prend encore pour un tour plus un vlog comme ça il se prend encore pour un tour plus okay, je l'ai pas dit Casser, là, encore. Ah si je peux... Ah non c'est plus double. Avec la caméra ça fait un peu bizarre. Ouais. Ah du coup il est plus. sur te... Ah mais Caméra oh, normale. Tellement normal le jeu là. Mmh. Après la caméra un peu sur le côté mais sinon là, le jeu c'est normal. Regardez c'est bon là on retourne dans son traitement malgré les... je pense je rien dit je vais vous ouvrir... non c'est quoi ça je veux pas ça je prends l'étoile, toiles. je <rire> trouve que c'est un bout oui non c'est un bout ça... voilà cette chaîne d'étoile merci goomba Oh à 46 minutes j'ai récupéré un coup de base une étoile Merci beaucoup de passe dans que je dis merci beaucoup. Ouais. Ok maintenant l'effet est fini Je suis content j'ai compris Aïe aïe T'es contour il y a du feu Ok de toute c'est pas le truc bizarre donc, euh, ça ne m'étonne pas ça hein, parce que... On est déjà encore plus bizarre à mon hein, Je crois qu'on a pas encore tout vu. Ah enfin, non, croire moi on a pas encore tout vu. Je crois pas. Encore. Je dis ça je n'en sais rien. Oui. Je crois que ça va faire le coup. Euh, bon, on va essayer. Mais... il veut pas que j'aille là-bas ah, bon. Oh non, on chiant, ça va être chance, je peux pas aller dans la direction que je veux. Parce qu'il y a une espèce de mur invisible qui m'empêche d'aller là-bas. Vous je suis un panneau, il va disparaître de mes mains. a ah, rien là ils la Je crois que il y C'est pas un panneau ou c'est une casquette? Oui, c'est pas Je lis une casquette. C'est quand j'ai pas de casquette. C'est quand je suis en panneau. Non, non, tout à l'heure j'étais en Mario il y avait quand même ses casquettes. Non, si je veux pp il va peut-être revenir. sous la map. Ok. Faut pas le prendre quand t'es en panne Ok, on parle pas le pont qui fait du. Oh non il est... Ah donc là il est revenu chez lui. What? Y'a un mec qui m'a parlé sur le cœur. Il y a un boss qui m'a parlé je vois hein. Ah c'est bon, c'est quand même normal. Ça met deux, deux, deux. Pourquoi il y a une pièce à chaque fois Hein C'était... Une... Oh, ok, d'accord. C'était un, un bout invisible, je pense. C'était surtout une, un bout fantôme, un voilà, une pièce en fait. Ah c'est vrai, on est là. toujours un panneau, donc je que je revienne normal. Ou voilà, faut que je meurs pour... devenir normal. Ça fait des trucs bizarres. Je suis sur quoi Un ah, carapace, ok. Que... Je suis encore dépliquer ou okay. pas ah, ouais c'est bon, il y a fini. Oh, oh. Le métal, plus les couleurs de. Je crois que c'est les couleurs de Bowser fin, je crois. Le Bowser final. Mais, ouais, c'est ça, c'est les couleurs de Bowser final. Metal Mario plus. Euh les couleurs de Bowser final ça donne Dark Mario mais vraiment Dark Infinite ouais, quand on regarde bien oui c'est les couleurs de Bowser final ah, la c'est pas nouveau ça Une bonne esprit le seul truc qui est pas en Bowser final c'est le champ pourquoi pas non ah, plus personne ah j'ai vu c'est qu'il qui a déclenché une sortie là. la... et a tapé un bonbon Après ah, les pièces fantômes. Ouais. Bouh, où est que le master Mais ça... C'est un fantôme qui m'a parlé Ah bon Non mais je veux bouger et Je peux bouger alors que rien bouge. Ça fait à part ah ça en fait ça fait c'est la musique comme disait genre ça fait à part le big boom en fait. Big boom quelque part. Ok, okay quelque part par là. Ah. Je regarde en bas le un qui apparaît mais il n'apparaît pas donc si je retue un self en tant que fantôme, et, euh, va me reparler d'un. Tu Mario pour le prix d'un. tu Mario deux fois pour. À chaque fois les bouts en fait sont au niveau du canon Goba vient là, à Ils sont plus là quoi. Non, non, non, ils sont plus là ce que ça fait si je tue les bouts. Un deuxième bout que j'ai. Ok, on y bon Mais qu'est ce qu'il y a moi tout le oh, monde on va travers le mur euh. C'est les, les profits qu'on perd quand on était dans, dans un gaz. Il n'y a pas de gaz en fait. Je suis sur le gaz de carapace. Ah vas-y, tue-moi. D'ailleurs ce que ça fait, c'est tu sais, je suis sur le carapace. Ah, même, tu me dire quoi Ah ouais. Je pensais que j'aurais pu rester sur la carapace et genre me balader avec 0 points Je recevoir les règles. Parce que j'ai pas de soucis. Parce que j'ai d'autres m'arrêter en fait. Ah, mais je reprends encore pour un jour. Il y a beaucoup de fois que c'est fait, c'est marrant. J'ai fait des pop là. Et... Il oui. y a un euh, truc. Ah pas de son. Il reporte à chaque il Oui, oui. Il va pas à Oh ah, non, il meurt à ouais, Je crois qu'il est pas mort. j'ai entendu encore un truc un truc un Oh ouais, du du il y avait un blébuler au truc oh. Oh. on va voir en mode carapace hein. on est ici, ouais, sur carapace ils aiment bien les, les, les carapaces. carapace ils me souvent Je suis juste pas sur le carapace. Ah oh, vas-y on y va en carapace C'est le bonbon. le Mais what Ah et ça c'est magnifique ça très, Je sais pas comment si ça s'appelle cette très bien mais c'est pour quoi que ça, le jeu bug en fait euh, C'est un filtre, pour pas les avoir il faut pas, pas que ça baisse les champs, en panique vraiment pas j'arrive là, Je pourrais jamais battre mieux... Parce que le je hein. jeu, vient de planter... OK! Ok, là elle a fait la fête, une discothèque. dans l'eau. Si on va retourner en, en bas, mais ouais, mais tout à l'heure fait une erreur. Oh, J'ai eu trop. peur. Je vois, a encore les politiques. Tu, as tu, tu, tu, tu, Et voilà, bon bah, voilà, bon bah, c'est fait, bon bah ça, fait là pour aujourd'hui, hein. enfin t'as voilà, je sais pas si vous, vous voyez, non mais ici on n'a pas le droit d'y aller, en fait, ça bloque complètement, en fait, ça. du coup, là ça se on va regarder ce live, jusqu'au bout, et à très bientôt pour le prochain live, et vidéo, ciao les amis.